Bonjour à tous, bienvenue sur Bourse Technique, j'aimerais faire euh, peut-être un récapitulatif de la situation euh, au niveau euh, des marchés euh, de l'or, euh, du dollar américain, euh, surtout aussi au niveau des taux d'intérêt sur euh, euh, les bons du trésor euh, américain émis euh, au niveau du, euh, du 10 ans surtout, euh, peut-être du 5 ans et de plus courtes période, peut-être 3 mois, 2 mois, euh, on voit très très bien qu'on est dans un marché euh, qui est complètement euh, euh, farfelu. <rire> Ça se trouve être un marché qui est déconnecté de euh, de toute logique euh, économique. Euh, euh, C'est du jamais vu. On a vu euh, les indices euh, principaux euh, euh, baisser euh, dramatiquement. Euh, C'est un. On a connu le crash qu'on avait prédit. Ben, moi et plusieurs économistes, dans le fond, je ne suis pas... Plus fin que personne, dans le fond, c'est quelque chose qui devait arriver euh, au niveau euh, de la déconfiture des, des marchés, c'est-à-dire qu'on a soufflé la bulle, euh, la Fed, l'injection monétaire massive au niveau des différents euh, euh, des, euh, des indices. Euh, là, on veut même injecter de l'argent au niveau des ETF. Euh, on se trouve à être dans une situation est vraiment un, euh, euh, à son paroxysme. Euh, le dollar américain euh, continue sa progression. C'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup surpris. J'ai retratissé une tendance ici pour le fond, pour vous montrer ce qui est arrivé. Euh, honnêtement, je ne l'avais pas venu, vu venir. Et la raison pour laquelle le dollar américain prend tellement de force, c'est tout simplement parce que tous les actifs, de toute nature, on parle de l'or, de l'argent, des actions, des bons du, euh, des, ben des bons du trésor aussi, euh, euh, pas des bons du trésor, mais de, du rendement obligataire, euh, euh, tout est à la baisse, donc euh, on, se on se réfugie dans ce qui est cash, c'est complètement différent de ce qu'avait qu dit <rire> Ray Dalio, qui aujourd'hui doit être quand même pas très très confortable dans ses souliers parce que lui-même avait dit euh, cash is trash donc euh, tout ce qui était cash euh, était pas bien mais au contraire euh, là on continue à se réfugier dans, dans le dollar américain mais euh, pour moi c'est je continue à je persiste euh, je signe euh, pour moi la valeur refuge par, exce, par excellence dans ces temps troubles et vraiment et, euh, c est vraiment l'art et c'est ce qu'on continue de voir sur les marchés, de ce que je, je vois en tant qu'observateur tout simplement des marchés. Je ne veux pas comme me prétendre euh, euh, devin, euh, être capable de prédire ce qui va arriver dans l'avenir. La seule chose que je me dis, c'est que je regarde les graphiques tout simplement avec euh, un peu de naïveté. Je ne veux pas comme prendre comme acquis euh, que certains économistes disent euh, c'est la vérité, la vérité absolue non, je regarde le graphique tel qu'il est et au niveau de l'art je peux pas vous dire qu'on a eu un chemin, changement de tendance au contraire, oui on a eu une, une crainte j'ai mis ici euh, une observation que ben, que vous pouvez faire vous aussi euh, durant la crise de 2009 l'or avait pris son élan et en 2008-2009 on a connu un creux de la même manière que les marchés avaient connu un creux, euh, c'est la même, même chose qu'on a aujourd'hui, le même euh, euh, le même cycle qui se perpétue. Donc, euh, on lorsque les marchés crashent, euh, euh, tout le monde est en mode panique. Donc, euh, il y a beaucoup de ventes qui ont été faites au niveau euh, des euh, de l'or, euh, de la vente panique parce que dans le fond, on devait comme couvrir les marges. Euh, donc, euh, en ce moment, on se trouve à être en, dans ce scénario, mais euh, aujourd'hui, les derniers jours, mais surtout aujourd'hui, on a repris euh, d'une manière sensationnelle euh, euh, la baisse qui avait été euh, observée sur l'or. Donc, vous pouvez le voir avec moi. Est-ce que ça va retomber euh, à la baisse? Je ne sais pas. Mais c'est sûr que dans des temps de crise comme on vit, le, la valeur refuge par excellence est encore l'or. Et je le dis, je le redis, euh, euh, au niveau euh, des, euh, des taux, euh, c'est assez important aussi parce que dans le fond, on observe le 10 ans. Et on avait eu la semaine passée, là c'est sur les graphiques mensuels, je regardais regarder ça, graphique euh, hebdomadaire, on avait eu un soubresaut assez important à la montée, mais dans le fond, aujourd'hui, on est retourné un peu à la normale. On est dans une tendance baissière au niveau des taux 10 ans, parce que le taux 10 ans est un peu le taux euh, qui représente euh, le taux qu'on peut voir sur les hypothèques. Donc, euh, non, non, non, il n'y a rien qui, euh, qui a changé de tendance, même si la semaine dernière, ben, on a eu comme un soubresaut important, on pensait que... Euh, tout allait exploser vers la hausse. Non, non, non, les tendances, tendances baissières. De deux ans, lui, se trouve à diriger euh, les taux euh, de la Fed. Donc, ce que la Fed euh, euh, donne comme indicateur de, au niveau des taux d'intérêt euh, euh, de base, euh, c'est le taux de deux ans qui se trouve à un peu diriger le, le mouvement que la Fed va, euh, euh, va émettre. Mais on est en baisse, puis vraiment en baisse. Et je regarde, fait de fond, regardez ce qui est arrivé au niveau de... Je vais aller voir, euh, mettre ça. On est à la baisse. Et là, les dernières statistiques ne sont pas sorties, mais on est rendu dans ces coins-là. Bien, au niveau du deux ans, c'est la même chose. Euh, on a comme cassé le mouvement et on s'en va à la baisse. Donc, euh, non, au niveau des taux d'intérêt... Euh, euh, la Fed s'en va à la baisse. Euh, même euh, on va aller à, On est à zéro en ce moment, le taux directeur, mais on peut aller. Euh, bon, certains disent qu'on peut aller encore plus bas. Donc, on peut aller peut-être euh, dans le négatif, comme en Europe, comme dans plusieurs pays. Euh, donc, euh, à ce niveau-là, il euh, n'y a rien qui change. Les taux directeurs euh, sont à la baisse au niveau des États-Unis. Euh, au niveau de l'or, comme je vous dis.. Notre scénario a vraiment pas changé, même si on a eu des euh, une période euh, très volatile cette semaine. La direction de l'or est toujours euh, à la hausse. On va aller voir sur le graphique mensuel. On est encore à la hausse. Il n'y a rien qui a changé. Je vous dis de vous sur la période qu'on a connue en 2008-2009, euh, lors du crash. On a eu un... un une baisse vraiment, vraiment, vraiment importante, et ensuite, on a eu une reprise. Euh, D'après moi, ce qu'on est en train de vivre, c'est exactement la même situation. On a eu une baisse vraiment, vraiment importante. Est-ce qu'elle est terminée? J'ai aucune idée, dans le fond. Je ne suis pas là pour vous euh, euh, prophétiser l'avenir. La seule chose que je me dis, c'est que aujourd'hui, euh, les derniers jours aussi, on a eu une remontée de l'or euh, Donc, euh, L'or est très résiliente. Est-ce qu'on pourrait euh, euh, faire du surplace pendant une couple de, de semaines, même de mois? Oui, ça pourrait arriver. Mais euh, je vous dis toujours que l'or est euh, dans une position acheteuse. Au niveau euh, des euh, orifères et argentifères, euh, le mouvement qu'on a connu en 2000, euh, je vous mets le graphique long terme, le 2008-2009, euh, euh, ben 2008 dans le fond, 2009, on a eu la reprise du mouvement. Euh, il y a un élément que j'ai euh, vraiment euh, étudié et observé de euh, euh, manière le plus, la plus objective. Euh, puis, puis je l'ai vu dans plusieurs commentaires, plusieurs... Euh, euh, ceux qui euh, sont des économistes qui suivent l'or, c'est lorsqu'on a un, un, un crash sur l'or euh, elle-même, sur la, la, la, le métal lui-même, les orifères, les argentifères hein, multiplient euh, la crainte euh, et c'est ce, qu est, est ce qui est arrivé en 2008. Euh, le facteur de multiplication au niveau des craintes euh, qui qui arrive lorsque le, le métal lui-même baisse, au niveau de toutes les actions qui sont corrélées directement à l'or, c'est-à-dire les orifères argentifères, on a des mouvements de panique qui sont amplifiés. Donc, c'est ce qui est arrivé en 2008. Et ensuite, on a eu une reprise assez importante en 2009. Et je pense que c'est la même chose qui se produit. On a eu une panique très, très importante au niveau des orifères argentifères. Euh, C'est un peu normal parce que la bourse a paniqué, parce que l'or aussi a paniqué. On amplifie les mouvements de, de panique euh, lors de ces événements-là. Et pour vous en convaincre, euh, je vais aller voir euh, GDX. Euh, GDX qui se trouve à avoir euh, connu <rire> GDXJ GD, GDX aussi euh, pour les, euh, les, les minières juniors. Euh, mais au niveau de GDX, ça se trouve être l'ETF le, le plus suivi. On a eu une panique vraiment, vraiment importante. On est allé jusqu'à 16 à peu près, on va dire, 16 dans cette panique-là. Et là, on est en reprise. Non, je pense que le mouvement de l'art, surtout le mouvement de l'art, parce que c'est lui qui va, de ces temps-ci, rediriger la, la, la manière de voir tout le secteur de l'art, c'est-à-dire... L'or lui-même, les orifères et les argentifères, c'est l'or. Même, je pourrais dire que l'or euh, va vraiment euh, être le, le, le catalyseur de la hausse de, de l'argent et des argentifères. Déjà, l'argent qui avait connu une débandade vraiment, bien, qui a connu une débandade vraiment, vraiment importante le mois passé, euh, est en reprise. On n'a rien de vraiment... Euh, Fort au niveau du mouvement, cependant. Euh, J'écoutais euh, Kate Naumier, qui se trouve à être euh, le président, le, le boss, le big boss de euh, First euh, uh, Majestic Silver. Euh, Lui-même disait que ce qu'ils produisent en ce moment est euh, stocké et. Euh, euh, au prix de 12$, euh, eux sont pas, euh, ils ne sont absolument pas intéressés à écouler leurs inventaires euh, d'argent. Donc euh, ce qu'ils vont faire tout simplement à ce prix-là, ils vont stocker l'argent qui se trouve être un métal industriel. Euh, donc euh, ils vont entendre la remontée et il faut dire que même si on est dans un marché baissier au niveau des indices, un marché réellement baissier, on va avoir un retournement à un certain moment donné et euh, les compagnies euh, minières, euh, orifères et argentifères, argentifères ont tellement fait de sacrifices les dernières années qu'ils sont prêts à, à toute éventualité. Donc, euh, euh, je suis vraiment pas inquiète pour euh, les compagnies orifères et, et argentifères parce que dans le fond au cours des derniers euh, euh, des dernières années, des derniers mois euh, ben surtout des dernières années euh, ils ont été obligés de faire le ménage donc de vraiment euh, optimiser la production et d'ailleurs euh, First Maj Majestic euh, Silver euh, a optimisé tellement la production qu'ils ont eu des record de production euh, les derniers mois, donc euh, non, là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude. La seule chose que je, je crains, dans le fond, c'est la panique au niveau des indices. Euh, je pense que, on va aller voir ça rapidement, euh, qu'au niveau des indices, euh, c'est peut-être pas terminé, euh, mais dans un mouvement de baisse comme ce qu'on connaît actuellement, bien, qu'on a connu aussi au niveau des euh, euh, de tous les actifs, euh, c'est des mouvements de baisse qui peuvent se poursuivre. Euh, je lisais euh, euh, ce matin même que durant la grande crise de 1929, euh, les orifères euh, des compagnies, je peux vous dire ça seulement de mémoire. Pour aller vérifier, vous irez faire vos recherches vous-même. Je pourrais vous le. <rire> c'est que les compagnies euh, d'or et d'argent, l'or était confisqué euh, par Roosevelt. Donc, euh, ce qu'on a fait au niveau des orifères et des argentifères, c'est des, euh, des profits euh, faramineux euh, du 500, 600, 700 au niveau des orifères et des argentifères, parce que dans le fond, les réserves d'or euh, euh, étant limitées, on a comme euh, euh, pris en contrôle euh, les achats d'or et d'argent. Personne ne pouvait posséder euh, de l'or et de l'argent, mais dans le fond, euh, c'est dans la, euh, ce que le gouvernement demandait Roosevelt. Mais la réalité, c'est il euh, y, y a beaucoup de personnes qui avaient encore en leur possession de l'or et de l'argent, même si c'était illégal. Euh, mais le gouvernement n'a pas réussi à contenir les producteurs d'or et d'argent qui ont fait des profits euh, exceptionnels. Euh, donc, euh, c'est ça. On est, je pense, à ce stade-là. Oui, on a eu la panique au niveau de l'or et de l'argent. Au niveau des orifères et des argentifères mais il faut se dire que le graphique euh, d'or est absolument euh, je, je voudrais bien être négatif sur l'or je suis pas capable d'être négatif euh, je sais que la panique euh, euh, a suivi le, les marchés euh, mais je suis incapable d'être négatif sur l'or et de l'argent et au niveau des orifères et des, des argentifères comme je vous dis euh, le mouvement va se poursuivre euh, euh, selon la hausse de l'or, parce que euh, l'or et l'argent qui sont petits cousins de loin, <rire> ce sont les valeurs refuges par excellence. D'ailleurs, en ce moment, euh, on se trouve à avoir plusieurs endroits où, ce que, où on, on vend euh, des lingots d'or, euh, euh, des pièces d'argent, on est en rupture de stock, on n'est pas capable de fournir à la demande. Il euh, y a beaucoup de personnes qui sont en ce moment en achat euh, de panique au niveau de l'or et de l'argent. Je parle au niveau de, des lingots, des pièces d'or des pièces d'argent. La raison est très, très simple. C'est que le, les gouvernements, les euh, gouvernements américains, peu importe, n'ont pas le choix d'injecter des capitaux dans, euh, dans le marché pour faire en sorte que euh, on se trouve à renverser les mouvements baissiers mais là, on se trouve à être sur les futurs euh, <rire> <de> <rire> du Standard and Poor. Euh, c'est la même chose au niveau du Dow Jones. Je ris, mais c'est vraiment, vraiment pas drôle. On se trouve à continuer le mouvement. Même si on a des petits rebonds, la réalité, c'est que ce qu'on a connu comme euh, un mouvement négatif est tellement, est tellement puissant que... Je pense vraiment pas qu'on va avoir un retour à la situation normale. Au contraire, on va continuer, on va poursuivre le mouvement baissier. Donc, euh, c'est ce que je pense qui va arriver. Euh, ces mouvements sont tellement violents. Euh, rapidement, peut-être pour vous montrer mes... Euh, j'ai mis ça, je pense, sur euh, ouais, sur le... Je sais pas si j'ai fait... Oh, oui, j'ai fait mes... Ici, euh, j je me trouve à avoir fait sur euh, le Dow Jones, sur le Standard Poor's, des lignes de, de support qui pourraient euh, faire en sorte que le marché euh, retourne. Mais euh, à première vue, je regarde les graphiques, et le mouvement est tellement violent, tellement violent. Euh, je parle au niveau technique, euh, ça me surprendrait vraiment, vraiment qu'on ait... Euh, on peut avoir des rebonds, mais... Euh, on a un support ici, euh, qui se trouve être une, euh, ici un, un sommet qu'on avait connu euh, euh, en 2015, mais on a eu un rebond en 2016 lors de l'élection, ah, ben, plus qu'un rebond, une poursuite de la tendance haussière à, avec euh, l'élection de Trump. Mais euh, ce sommet-là pourrait devenir un support, mais la manière que le mouvement est amorcé, on est tellement puissant dans la baisse et surtout, je regarde mes oscillateurs, l'oscillateur est au niveau du graphique mensuel, l'oscillateur est vraiment à la baisse, au niveau du RSI, c'est encore à la baisse, donc, il euh, n'y a pas rien qui m'indique qu'on peut avoir un retournement, à court terme, oui, il peut y avoir des petits rebonds, mais à long terme, il n'y a rien, rien qui m'indique qu'on a un retournement, au niveau du Standard Poor's, c'est la même chose, au niveau du Nasdaq, euh, C'est absolument la même chose. Euh, je voudrais bien être optimiste, mais il n'y a rien, rien, rien qui m'indique qu'on peut avoir un retournement. Au contraire, au niveau de l'art, le graphique euh, parle de lui-même. Euh, ici, on est en zone euh, positive. Il euh, n'y euh, a pas rien qui m'indique. Le RSI, oui, il a corrigé un petit peu mais pas euh, d'une manière impressionnante pour euh, me faire sortir du marché. Donc, au euh, niveau euh, de l'or et de l'orifère, on, cont on continue euh, notre course. Au euh, euh, niveau du dollar américain, j'avoue que je suis troublé un peu. Le euh, dollar américain, parce que ça se trouve être... Euh, le <rire> je reprends l'expression de Ray Dalio, euh, cash ce trash, euh, il s'est complètement euh, trompé. Donc, euh, les gourous euh, se trompent aussi. Et euh, peut-être que le dollar américain pourrait poursuivre une hausse, c'est ce que les indicateurs euh, me montrent. Euh, vraiment, je pourrais être euh, négatif sur le dollar américain, mais en ce moment, c'est diffi difficile de, que je sois négatif. Mais euh, pourtant, l'or continue de surperformer aussi. Euh, donc, euh, euh, J'ai rien à dire, j'observe tout simplement, mais le dollar américain, les oscillateurs repartent à la hausse, le RSI aussi. Donc, euh, le dollar américain peut prendre du galon, mais l'or aussi va prendre du galon. C'est comme si on avait une course entre euh, le dollar américain, ben, dollar américain qui se trouve à être toujours contraire à la hausse de l'or. Euh, mais là, c'est comme si on avait une course entre les deux. Et euh, lequel des deux euh, actifs va remporter la course? <rire> moi, je parierais sur l'or, parce que l'or, c'est la, la valeur refuge par excellence. Mais euh, en tout cas, on va voir. Euh, donc, euh, pour moi, euh, le retournement, le retournement, oui, euh, quotidien de l'or, mais euh, pour moi, c'est je regarde pas les graphiques quotidiens parce qu'on peut avoir des fluctuations très, très importantes. Je regarde au minimum les euh, fluctuations au niveau hebdomadaire. Et hebdomadaire, c'est on n'a pas encore de, de retournement sur euh, les oscillateurs, ni sur le RSI. Mais euh, en tout cas, ça regarde comme retour à la hausse de l'art. En tout cas, je ne sais pas si on va reprendre les sommets, les derniers sommets qu'on a connus... Euh, euh, le mois dernier, en mars, là, mais euh, ben le début mars, là, mais euh, ça ressemble à ça. Donc, euh, c'est un peu la situation actuelle. Euh, je vous dis, je sais que ça peut paraître comme, euh, dans une situation comme on vit là, euh, peut-être épeurant, mais l'or est encore la, la valeur refuge par excellence et il faut continuer à, bon, si vous ne voulez pas embarquer ou si vous êtes sorti par panique euh, je pense qu'il faut continuer à à, à tenir sur l'or, pour moi euh, je vous parlais tout à l'heure de first majestic euh, Silver il euh, semble être un retournement à la hausse GDX GDXJ, GLD, le retournement n'est pas encore arrivé, mon est prêt, mais euh, euh, c'est ça, c'est euh, l'analyse que je fais des marchés, donc euh, c'est un peu ce que je voulais vous donner comme message, euh, on va suivre ça de très très près, je vais essayer de faire des vidéos assez euh, euh, fréquemment pour essayer de vous tenir au courant des marchés, mais c'est un peu mon analyse aujourd'hui. Donc, euh, l'or, retour à la hausse.